Donc euh, on commence, euh, bonjour à tous, petite dernière sur Socrative euh, ce dans cette série sur la, les questionnaires interactifs. Euh, donc on a vu, on a passé en revue là, un certain nombre euh, d'applications dont, euh, bon on les a ici, là, Microsoft, Google Formulaire, Agora Quiz, Zpuzzle, WooClap, euh, Mentimeter et aujourd'hui Socrative, tout ça va se retrouver euh, sur Campus Récit parce qu'il y a une équipe qui travaille sur euh, justement une auto-formation à partir de ce qu'on a fait, euh, puis bon, ils vont ajouter d'autres choses, donc euh, euh, ces vidéos-là et le matériel qui a été produit, l'expérimentation, va être utile aussi pour cette auto-formation-là. Donc, je suis avec Thierry, euh, qui, euh, qui est avec moi pour la formation, Danny, est fidèle au poste aussi. Salut Danny. Puis, euh, voilà. Donc, aujourd'hui, bon, ce qu'on va faire dans un premier temps, comme à notre habitude, on va l'essayer, l'application. Euh, on va vous montrer une façon... Euh, euh, bon, justement, comment utiliser les dossiers documentaires, les documents avec Thierry euh, au départ, on va euh, faire une petite prise en main de l'application, faire le tour et on termine sans beauté avec une course de licorne, sans blague. Donc, euh, voilà. Thierry? Oui? Euh, restez jusqu'à la course de licorne, je vous le dis, c est, c est, ça, ça vaut vraiment la peine. Euh, donc, euh, comme Steve le disait, on va commencer en, en, en effectuant une simulation euh, de euh, l'application Socrative. Donc, euh, on va vous euh, inviter à aller sur Socrative.com, vous inscrire en tant euh, qu'élève. Donc, euh, on va euh, commencer en faisant un euh, un, un, un petit quiz euh, comme ça simulé. Donc, si vous allez sur le moteur de recherche de votre choix et que vous allez sur Socrative.com, Steve est en train de le faire en direct présentement euh, dans son, dans l'écran de gauche, eh bien, vous allez tomber sans, dans deux... Euh, euh, deux options, donc euh, ou bien euh, vous inscrire en, en tant qu'étudiant ou bien en tant que prof. On verra l'option prof tantôt, mais commençons par l'option euh, étudiant. Et tout ce que vous aurez à faire lorsque vous serez rendu à cette étape-là, eh bien, ça va être d'écrire le nom de la salle que vous voulez rejoindre. Celle-ci a un nom, euh, on ne peut mieux euh, choisir, donc euh, Récitus, pas d'accent. Donc euh, Récitus, vous pouvez bien sûr choisir la langue de votre choix. Et puis, en faisant « Rejoindre », vous aurez simplement à écrire euh, votre nom. Euh, normalement, on vous demande votre nom, oui, euh, mais ça a l'air que cette fois-ci, on ne le demande pas. Je n'ai pas parti euh, le, le formulaire. Ah, oh, C'est la, la raison pourquoi. Okay, merci. Et euh, vous allez être en attente du, du lancement de, euh, de, de la simulation. Ce qu'on euh, comptait qu faire aussi euh, pendant la présentation, c'est un deux en un, c'est-à-dire oui présenter l'application Socrative, mais tant qu'à faire un essai, eh bien euh, présentons par le fait même un type de formulaire qui est susceptible à être appliqué dans l'application euh, à partir d'une opération intellectuelle, et c'est ce qu'on vous présente à l'instant euh, à l'écran présentement. Donc on a choisi euh, l'opération établir des faits. Donc, euh, tout comme k ou n'importe quelle autre application euh, euh, de questionnaire, eh bien, dans ce créatif, on peut utiliser des documents. Donc, euh, questionner les élèves euh, à partir d'un ou plusieurs documents. Et c'est ce qu'on va effectuer présentement. Mais à partir de, de documents qu'on a choisis, eh bien, on aimerait ça essayer de sensibiliser les élèves au fait que, oui, les documents nous apprennent des choses sur l'histoire, mais on veut les sensibiliser au fait que, ben comment est-ce que ces documents-là nous renseignent sur l'histoire? Qu'est-ce qu'on peut tirer des documents? Pourquoi? Comment est-ce qu'on peut… Comment est-ce qu'on sait ce que l'on sait de l'histoire en, en, en, en, à partir des documents? Et donc, c'est pour ça qu'au lieu de, de sauter directement dans les faits, eh bien on va prendre les élèves par la main et d'élaborer quelques questions, euh, ayant chacun un crescendo de difficulté là, qui augmente au fur et à mesure, mais qui vient un peu circonscrire euh, les, les, les, les élèves. Euh, à partir de, de, de, de ce qu'on peut savoir à partir des documents. Donc, euh, les étapes qu'on vous propose se déclinent euh, en, en quatre ou cinq, dépendamment de la conjoncture. Donc, euh, on va avoir euh, une question au départ euh, où l'élève va devoir juger quel document va être le plus pertinent pour répondre à une question. Donc, euh, dans euh, le formulaire que vous, que vous avez sur euh, Socrative présentement, à la question 1, vous avez vous voyez les quatre documents dans euh, le dossier documentaire et on vous demande, eh bien, parmi ces quatre-là, lequel va être le plus pertinent pour expliquer sur quoi se basent les pouvoirs du chef dans les sociétés autochtones. Donc, dans le choix de réponse, vous, euh, vous avez simplement à cliquer sur la réponse qui, selon vous, est la plus satisfaisante. Je peux vous laisser quelques secondes là, pour euh, euh, prendre euh, connaissance des documents. Donc, vous avez une carte, deux textes et euh, un, un vestige archéologique. Donc, euh, aussitôt que vous êtes confortable avec votre, avec votre réponse, vous euh, pouvez simplement cliquer sur B ou n'importe quel autre des choix euh, qui vous auront euh, euh, convenu. Et puis, on pourra ensuite passer à l'étape euh, suivante. Donc, vraiment, la première étape de notre séquence, c'est vraiment d'identifier un document pertinent à partir duquel on va ensuite euh, élaborer une séquence d'apprentissage. Euh, on voit présentement, donc à droite, vous avez la version de l'enseignant. Donc, euh, ce que vous voyez en tant que prof lorsque vous utilisez Socrative, donc vous avez accès à toutes les réponses données par les élèves, à des statistiques vraiment là qui euh, vous renseignent sur, ben c'est quoi le pourcentage de la classe qui a bien répondu euh, euh, à la réponse. Donc, ça nous permet de faire, en tant que prof, des euh, rétroactions sur le qui-vive. À gauche, vous avez euh, la version que vous, que vous avez vous-même, c'est-à-dire euh, ce que les élèves voient euh, durant et entre les deux questions. La deuxième étape de notre démarche, ça va être de demander aux élèves de préciser, à partir du document choisi, ben, c'est quoi l'aspect qui correspond le mieux à ce document-là? Est-ce que c'est un document qui va nous euh, renseigner plutôt sur l'aspect politique, sur l'aspect social, économique, technique, bref, d'essayer d'aller trouver un thème à ce document-là? Oui, bien sûr, ça peut être subjectif, parfois la réponse, c'est pas trop évident, tu sais, faire la différence entre social et politique. Bon, euh, ça mérite une discussion, mais justement, Socrative nous donne la chance d'en discuter par la suite. Donc dans ce cas-ci, on peut choisir une ou plusieurs réponses. Donc je vais vous laisser le temps pour ça. Donc selon le document 2 qui était le document qui se retrouve dans la question, ben c'est quel thème qui est le mieux exploité On a ici le thème l'aspect politique. Donc encore une fois, on vient préciser davantage notre document. Donc on n'est toujours pas encore passé au fait bruts brut qu'on recherche. On va demander aux élèves ensuite de se questionner sur quel genre de questions, euh, à, à quelle question est-ce qu'on va pouvoir répondre à partir de ce document-là? Est-ce que c'est un document qui nous renseigne sur le qui, sur le quand, sur le où, sur le quoi? Bien sûr, il peut y avoir plus qu'une réponse. Donc, encore une fois, on vient, euh, on, on, on vient d'évoluer dans notre démarche. C'est la question qu'on vous pose euh, comme troisième question dans Socrative ». Donc, le document 2, encore une fois, est-ce qu'il est plutôt euh, exploité à des fins de, de, de, de, de ce qui, sur le quand, le où ou le quoi? Ici, il peut avoir plus qu'une bonne réponse et euh, vous avez simplement à, à, à les euh, mentionner dans votre, euh, dans, dans votre questionnaire. Ici, on avait le qui et le quoi qui étaient susceptibles d'être répondu. Ceci étant fait, on vient, je pense, de bien... Entourer les élèves. Ils sont au courant de quel type de documents ils ont à faire. On peut ensuite conclure avec vraiment une question précise, factuelle. Qui, celle-ci, va être ouverte? C'est une particularité de Socrative. On n'a pas simplement à avoir des choix de réponses sur Socrative. On peut demander également des réponses ouvertes. Donc, on demande ici, si, bien, affirmer dans vos mots sur quoi se basent les pouvoirs du chef dans les, dans les sociétés autochtones vous avez la réponse dans le document. Donc, commencez votre réponse en reprenant les mots de la question. Donc, les pouvoirs du chef dans les sociétés autochtones se basent sur, et là, vous avez les faits livrés par le document. Euh, on peut conclure également, le cas échéant, ce n'est pas le cas ici parce que euh, ça... On ne trouvait pas ces informations-là dans ce document-ci, mais on peut aller encore plus loin et demander aux élèves, OK. Vous avez trouvé bien, les faits, là, un pouvoir de chef, ça se passe sur ça, ça et ça. Donnez un exemple maintenant. Donnez-moi un exemple. Ici, on n'en avait pas dans le document. On ne l'a pas mis, mais on aurait pu, par exemple, avoir bien, Géronimo chez les Apaches ou Pontiac. Eh bien, ce sont des exemples de, de, de chefs qui ont pris le pouvoir à partir de ces aspects-là. Donc, c'est simplement comme ça une démarche où on va de plus en plus loin dans notre dans, dans, dans l'établissement des faits intéressant. Donc, de faire, voilà. Ce qui est intéressant, c'est aussi, c'est euh, le fait de pouvoir faire afficher une phrase pour revenir sur euh, mm -hmm. un élément en particulier. Puis on, c'est vraiment d'utiliser Socrative comme outil pour accompagner les élèves dans leur appropriation d'un dossier documentaire. C'est cette idée-là qu'on vous propose. Puis bon, je peux afficher une réponse puis voir avec les, puis de façon anonyme. J'ai pas besoin d'afficher les noms, hein, Puis voir ensemble. Est-ce que ça, c'est une bonne réponse? Comment je pourrais améliorer cette réponse-là? Puis bon, on pourrait donner des exemples, par exemple, si j'avais identifié le document 2, par exemple, justement pour préciser un petit peu ma question, bon, ce serait le genre de réponse que je pourrais faire avec mes élèves. Donc, c'est vraiment l'intérêt de, de, de, de ce créatif de vraiment, de façon fine, de pouvoir euh, à la fois euh, présenter les propos les. Euh, les, ben, prendre son temps, un, hein, hein, pour, pour bien faire les choses, puis deux, présenter les réponses des élèves. Tout à fait. Donc, euh, à la suite des, euh, des quiz, des questionnaires comme celui qu'on vient de faire, eh bien, l'enseignant va avoir accès à toutes les statistiques euh, imaginables ou presque. Donc, vous avez ici un tableau qui recense ben, les statistiques, les scores pour chacune des questions. Vous avez le choix de garder les noms anonymes ou pas. Donc, euh, vous pouvez, si vous le désirez, là, afficher les noms des participants ou euh, ne, pas, ne pas le faire. Et vous pouvez, sinon, analyser, bien, question par question, là, d'un simple coup d'œil, savoir, bien, quelle notion a été bien comprise ou pas. Donc, euh, en tant que prof, comme euh, disait Steve, on peut prendre notre temps. On peut ou bien faire des rétroactions à la petite cuillère d'une question à l'autre, ou bien on peut attendre à la fin ici et faire une rétroaction globale. Euh, on peut même importer les résultats, les, euh, les télécharger, on peut s'en servir à des fins d'évaluation, bref, euh, c'est vraiment une particularité là, intéressante de ce créatif, c est, c est, ces rapports de données-là qui nous sont offerts. Donc, euh, on vient de, de faire un exemple en tant qu'élève. Maintenant, si on veut euh, l'utiliser euh, en tant que prof, euh, on peut faire une. Euh, en fait, je, je peux faire une petite démonstration pour euh, vous montrer comment est-ce qu'on peut s'inscrire sur Socratif. Euh, donc, je, <coughs> pardon, je vous partage mon écran tout de suite. Euh, je vais prendre le même cheminement euh, que je vous, euh, vous avais présenté tantôt. Euh, donc, vous avez simplement à là, j'essaie d'avoir accès à ceci. Donc, euh, si vous allez dans Google simplement en tapant « Socrative peu importe, euh, je dis Google, mais n'importe quel moteur de recherche, bien sûr, vous avez les deux options en tant qu'étudiant ou en tant que professeur. Euh, vous allez devoir vous créer un profil cependant. Euh, donc, ça prend très peu de temps, mais quand même en, enregistrant, euh, en vous enregistrant avec un profil, vous allez avoir ces options-ci euh, que vous voyez présentement. Donc, euh, avant de lancer un questionnaire comme celui qu'on a fait tantôt, eh bien, ça prend des questionnaires. Euh, euh, pour ce faire, euh, dans l'onglet sur lequel je viens de cliquer en haut, eh bien, euh, vous allez avoir votre banque de questionnaires. Ou bien, vous en faites vous-même. Donc, en, en cliquant sur l'onglet « Ajouter un questionnaire », vous pouvez le créer vous-même, le questionnaire. Sinon, j'ai parlé tantôt d'importer des résultats, et bien on peut aussi importer des questionnaires. Donc, ça peut être intéressant, collègues, de se partager comme ça des questionnaires. D'ailleurs, le modèle de questionnaire sur l'établissement des faits, on va vous le partager aussi. Donc, vous pourrez l'adapter là selon vos besoins si vous intéresse. Mais euh, sachez que c'est une option qui vous est offerte sur euh, Socrative. Donc, importer ou bien créer un, euh, un, un questionnaire. Je suis encore dans ma bibliothèque de questionnaire. Vous voyez ici la colonne « Partager ». Eh bien, en cliquant là-dessus, si vous voulez partager un questionnaire à, à l'un de vos collègues, eh bien, vous euh, avez simplement ici à copier euh, l'adresse du questionnaire. Et puis, si votre collègue a euh, un, un compte secretif eh bien, il va pouvoir, en cliquant sur le lien, euh, en un coup d'œil, euh, il va pouvoir euh, importer le questionnaire dans sa bibliothèque. Um, Salle de classe maintenant. Donc, on était ici dans la banque de questionnaires, très facilement adaptable. Pour faire une certaine compétition ou pour lancer un questionnaire, vous allez devoir avoir une classe, c'est-à-dire un endroit où tous les participants vont se regrouper pour répondre aux questions. Euh, on a présentement la version gratuite de Socrative, ce, ce qui nous limite à une seule classe. C'est-à-dire que vous lancez votre classe, vous faites, vous lancez votre questionnaire dans votre classe, les élèves répondent aux questions. Vous téléchargez si vous le désirez les résultats et vous fermez la classe pour pouvoir lancer un autre questionnaire par la suite. Si bien que c'est assez ponctuel de fonctionner comme ça. Si vous êtes euh, plus ambitieux ou si vous voulez aller plus loin, vous pouvez vous procurer la, la version pro. Et là, vous aurez plusieurs classes, l'option d'avoir plusieurs classes là en parallèle. Donc, euh, vous pouvez lancer des questionnaires et laisser un délai à vos, à, à votre classe d'une semaine, supposons, pour le remplir, mais parallèlement avec une autre classe, vous pouvez également lancer là, euh, un, un questionnaire euh, comme ça, en différé. Donc, euh, vous allez devoir avoir une classe. D'ailleurs, le nom de la classe, vous il est à votre discrétion. Donc, simplement en cliquant sur le, sur le crayon, eh bien, vous pourrez nommer votre classe comme vous le désirez. Euh, dans Socrative, pour ne pas avoir de lapsus là, avec les accents ou les signes, il euh, n'y a pas d'accent. Récitus, tantôt, c'était avec un « e ». Donc, comme ça, il n'y a pas de, il y a pas de, de risque là, de, se, de se mélanger. Le reste ne change pas vraiment. Donc, si jamais vous avez, con, si jamais vous avez complété des questionnaires pour, auparavant, eh bien, vous allez avoir sous l'onglet tous les rapports possibles. Steve va vous montrer tantôt la version là, de, du profil Récitus. Euh, il y a énormément de rapports là, dans les trois chiffres qu'on peut consulter à tout moment. Et lorsque vous êtes en train de lancer un questionnaire, et eh bien, dans l'onglet dans « Résultats », vous allez avoir en temps réel euh, tous les résultats là, que vous avez vus tantôt euh, de la part de vos élèves. Un petit mot, enfin, sur euh, les questions euh, rapides. Je vais revenir sur la course de l'espace. En fait, c'est le petit, le petit dessert que Steve vous réserve là, pour la fin. Euh, c'est également possible de, de lancer une question rapide. Donc, euh, supposons que, vous êtes devant la classe, si vous voulez une réponse ponctuelle, là, eh bien, vous pouvez lancer à haute voix. Est-ce que Récitus est le meilleur euh, des, des institutions du récit? Eh bien, les élèves, tout, tout simplement, à partir de cette question-là à, à, à l'oral, vont pouvoir y répondre. Donc, ça peut être vraiment intéressant pour faire des petites, petites activités comme ça, là, impromptues. Et euh, sinon, Lorsque on, on, on, on en vient à lancer un questionnaire, supposons que je veux lancer celui-ci là sur l'établissement des faits, qui est le même que tantôt, eh bien, on a quand même différentes options qui nous sont proposées à propos du rythme qu'on veut euh, emprunter pour euh, la séance. Donc, ou bien on prend le rythme qui est imposé par l'enseignant, c'est ce qu'on a fait tantôt, c'est-à-dire que c'est le prof qui décide. Quand est-ce qu'on passe une question à l'autre? Par exemple, si le prof veut lancer des rétroactions après chaque question, eh bien, ça, peut, ça va être l'option qu'on va privilégier. Sinon, on peut euh, choisir une navigation ouverte, c'est-à-dire laisser tout le temps qu'il faut aux élèves pour répondre à, à, à, au questionnaire. Euh, L'élève va pouvoir également, comme un peu comme dans un examen, là, passer une question dont il n'est pas certain pour la, y revenir par la suite. Là. Donc, euh, ça serait euh, euh, vraiment la version autonome euh, qu'on va lancer aux élèves. Et enfin, comme commentaire instantané. Donc, les élèves qui, oui, vont y aller à leur rythme aussi, mais ils vont avoir une rétroaction automatique après chaque question à laquelle ils auront euh, répondu. Donc, euh, euh, c'est également une façon un, un, un mode hybride, si vous voulez, là, pour lancer le questionnaire. Donc, euh, voyez-vous, un, un inter une interface très, très simple, très rapide et euh, qui nous offre euh, quelques possibilités. Donc, euh, voilà, Steve, pour la suite, euh, vers euh, on continue notre cheminement vers la course de l'espace. est oui, ton micro, Steve. Oui, ça va. Ouais. Super. Donc, comme notre habitude, on termine la présentation de l'application. Si vous avez des questions ensuite, si vous voulez essayer le questionnaire, en partager un, on pourrait même se faire un questionnaire ensemble si vous voulez. On va faire ça par la suite. Donc, euh, on parlait des rapports tantôt, là, donc ce qui est bien vraiment avec Socrative, ce c'est que vous avez l'ensemble des rapports pour tous les, euh, les questionnaires que vous avez produits dans la vie. C'est un prof, dans le fond, veut aller voir euh, à quel moment à le résultat d'un rapport qu'il y a eu. Euh, euh, donc, vous voyez ici, j'ai 57 euh, élèves qui ont répondu à celui-là. Donc, j'ai le rapport complet. De, ce, de cette analyse de documents-là, puis je peux revoir l'ensemble des, des réponses des élèves, puis encore là, c'est sur le principe des, euh, du, de l'analyse du dossier documentaire, toujours. Donc, est-ce que j'essaie de faire une modélisation, j'essaie de demander aux élèves quand, par exemple, ou donc vraiment passer à, chaque, à travers chacun des, des éléments, euh, du, du 3 QPOC pour essayer de relever des éléments par en particulier. Donc on était dans le qui ici, puis on va chercher bon des éléments ici euh, en particulier. Ça, je pense avec, une, avec des élèves du primaire qu'on avait fait ça. Euh, puis c'est la vidéo, euh, la vidéo va, euh, où, où je vais vous présenter, euh, dont je vais vous parler euh, tantôt. Donc maintenant, course de l'espace, je sens fébrile, donc euh, vous avez vu, c'est peut-être un questionnaire un peu plus sérieux, euh, socrative, mais non, il euh, y a euh, la, la course de l'espace qui est le fun, qui se fait avec des questions à choix de réponse, euh, des questions ouvertes, bon ça ne fonctionnera pas. Donc, euh, on va le faire sur les questionnaires interactifs, on va faire comme une espèce de retour sur l'ensemble des applications qu'on a vues ensemble. Euh, en même temps, euh, donc avec, on est neuf, je pense qu'on peut se séparer en trois équipes, ça va être drôle. Puis bon, on peut, euh, les élèves peuvent être attribués à une équipe auto, de façon automatique et euh, bon, on peut choisir notre petit euh, euh, avatar, icône, donc je vous avais promis des licornes, c'est fait. Donc euh, voilà, pour euh, arriver à euh, toujours à, à, à ce questionnaire là, là euh, essayez d'être sur Socrative.com, Student, hein? donc euh, on va le faire, Socrative, euh, quand vous vous connectez, vous choisissez Student, la classe c'est toujours Ristus. si vous n'avez pas fermé euh, votre fenêtre tantôt, vous l'aurez toujours. Je vais choisir la langue, rejoindre et là je vais partir la, la, la course et on va vous demander votre nom et vous allez être automatiquement associé à une équipe. Donc vous voyez je suis dans l'équipe vert citron donc euh, cet après-midi c'était notre équipe moins forte. <rire> Donc, euh, puis euh, donc ici vous avez l'interface de l'élève et vous avez l'interface de l'enseignant où on voit que, dans le fond, la licorne bleue et Magenta a pris de l'avance. Donc, euh, donc euh, go. J'essaie d'y aller de mémoire. <rire> Ça ne fait surtout pas trois fois qu'on remplit ce questionnaire-là. <rire> non. Oh, oui, oui. Écoute, c'est chaud. Oh, je pense qu'il va falloir regarder aux photos, aux photos finish. Euh, la licorne verte et euh, mauve sont arrivées à peu près en même temps. Ce qui est bien, c'est que c'est anonyme, on ne sait pas qui est dans quelle équipe. Puis, euh... Donc, ça permet justement d'avoir un petit, un petit challenge dans, dans, dans la classe, puis bon, euh, d'utiliser ce, ce petit outil-là. Si je peux me permettre, Steve, oui. c'est sûr qu'Alain Duval et Romain, Emilienne étaient dans l'équipe gagnante. <rire> <rire> C'est vrai, ont, puis en plus, ils ont un prix de présence. Mm. Donc, je peux mettre fin à l'activité. Ce qui est bien, c'est que j'ai l'ensemble, vous voyez ici, l'ensemble des résultats. Malgré le fait que ça soit, bon, euh, ludique un peu, Ben, je peux consulter euh, euh, chacune des questions, voir les questions qui ont été moins bien réussies. Donc, à 56 on va faire un petit retour. Ah, sur la question 1, qui est moins bien réussie, donc, euh, oui, effectivement, il s'agissait de Google Formulaire et euh, Socrative, c'était à la négative, ne permet pas. Donc, c'est peut-être ça qui a été euh, manqué. On voit que Sébastien était, euh, était déçu. La question tu as manqué, Sébastien, on peut aller voir. Oh! <rire> puis, euh, puis ben, c'est ça, euh, vous pouvez voir les résultats dans, dans leur ensemble. Et encore là, on peut exporter ces, ces, ces, ces éléments-là. Pour conclure, euh la présentation, peut-être juste vous dire que, bon, Socrative, c'est vraiment un outil qui est intéressant au plan de, le, justement, des, bon, il y a deux types de questions, des types choix de réponse et ouvertes. C'est peut-être là-dessus qui est moins fort par rapport à d'autres outils comme Oclap. C'est un outil qui permet la compétition, qui peut être intéressant, mais qui est, dont les résultats sont anonymes. C'est ça qu'on aime quand même de... De ce creative, là, donc, pour certains élèves, euh, de faire afficher leurs résultats au tableau, c'est euh, peut-être moins intéressant et que, dans le fond, euh, vous avez une rétroaction là, par question possible. Et euh, aussi, bon, euh, c'est une connexion sans compte, ça c'est vraiment intéressant, c'est assez facile, vous l'avez vu. Dans sa version gratuite, bon, euh, euh, nous autres on a juste la version gratuite, mais si vous payez pour la version, bien, vous allez pouvoir partir plusieurs... Euh, Formulaire en même temps. Donc, si vous avez un cours de géo, d'éducation financière et d'histoire, ben, le cas de figure souvent qui arrive, c'est bien, j'aimerais ça comme partir le formulaire, puis que mes élèves le remplissent à la maison. Donc, euh, ça, vous pouvez seulement le faire avec un seul formulaire à la fois. Donc, il faut absolument le compte pro. Mais euh, à date, là, euh, pas, moi, je n'ai pas éprouvé le besoin d'aller vers un compte payant. Euh, Peut-être euh, vous dire euh, ici, bon, si euh, Socrative vous intéresse, puis vous voulez voir de quoi ça a l'air, on a déjà parlé de ces vidéos-là, mais dans cette vidéo-là, c'est vraiment Socrative qui est utilisé et la démarche que euh, Thierry a fait, a illustré, est euh, euh, vraiment bien présenté dans ce cours-là. Donc, ils ont un dossier documentaire, on évoque question par question, on revient avec nos élèves sur l'ensemble des documents et tout ça. Puis, c'est la même chose avec Virginie à Montréal qu'on avait euh, essayé en classe avec le dossier documentaire, le questionnaire. Donc, c'est cette démarche-là qu'on voulait mettre de l'avant et, et, et, et essayer. Donc, je vous invite à... À regarder ces vidéos si ce n'est pas fait. Puis, bon, euh, si euh, vous voulez laisser un commentaire, votre, votre appréciation sur, sur euh, cette, cette formation ou la série en tant que telle, vous pouvez le faire avec le, le formulaire qui est euh, ici à l'écran, donc qui va être déposé dans le chat. Ça mettrait fin à notre atelier. Donc, euh, si vous avez des questions sur Socrative, on vous écoute.